Allez, on n'oublie pas de s'abonner, de commenter et de partager. Salut à tous Ouais, c'est les vacances, oui, je sais, voilà. Je suis décontracté, vous pourrez vous lâcher dans les commentaires, ça fera toujours plaisir. Allez, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est unboxer le jeu Fallout, le Fallout de Bethesda, qui a le droit, lui aussi, à son adaptation par FFG en jeu de plateau, puisqu'ils avaient déjà fait Doom. Le jeu sort fin août, aux alentours du 20 août, et en fait, j'ai eu une proposition de la part du magasin Tofopolis, à Poitiers, de faire un unbox de la boîte. Donc, ni une ni deux, je me suis précipité et je le remercie vivement. Allez, c'est parti pour l'unbox Voilà, je remercie encore euh, Tofopolis de me permettre d'unboxer Fallout pour vous. Hein, un petit, euh, petit exclu qui fait, euh, qui fait vraiment plaisir. Bon, C'est un portage jeu de plateau euh, présenté par FFG, mais Fallout ça vient de l'univers de Bethesda. Hein, Bethesda qui est un, un producteur de jeux vidéo, un éditeur de jeux vidéo créé en 1986, avec notamment bah, euh, Eldest Scroll, hein, dont le, le, le plus connu est Skyrim. Mais également, vous avez bah, Fallout, évidemment, vous avez Dishonored, qui était très très très connu aussi. Et puis, il y a Doom, hein, qui, qui appartient aujourd'hui à Bethesda. Et dont d'ailleurs, je m'étais permis de faire l'unboxing du jeu de plateau FFG aussi. Et qui d'ailleurs venait, lui aussi, du magasin Tofoo Police de Poitiers. Bon, on va regarder un petit peu la boîte. Euh, au niveau du jeu... On a du 14 ans et plus, donc ça c'est un grand classique, hein, puisque d'un point de vue juridique, ils sont obligés de mettre 14 ans. Mais le jeu est quand même assez ardu, c'est un peu jeu de rôle, donc je pense que là j'ai bien visé. Euh, on a de 1 à 4 joueurs qui sont, qui sont possibles, c'est très intéressant, puisqu'on peut jouer donc tout seul au jeu. Et ça c'est de plus en plus couru, hein, c'est de plus en plus demandé. C'est vrai qu'on est un peu isolé, et parfois on a du mal à regrouper les amis pour jouer à plusieurs, donc je trouve pas ça déconnant. On nous promet des parties d'environ 2 heures, hein, quand même. Donc, on a euh, cinq figurines hein, qui sont plutôt sympas. On a tout un ensemble de, de, de matériel hein, dans la boîte. Je vais vous lire ça. On se retrouve avec un livret de règles, un livret de référence classique de chez FFG, plusieurs centaines de cartes, pas mal, pas mal, pas mal de pions. On a euh, d'ailleurs des dés qui sont spécifiques. Hein, attention. Au niveau du fluff, ce qu'on va retrouver, ben, c'est une guerre, euh, guerre nucléaire hein, et puis vous allez, vous allez devoir survivre. Alors vous aurez la possibilité de choisir un camp hein, et puis en fonction euh, du camp de la faction que vous allez choisir et surtout du personnage que vous voudrez, euh, vous voudrez euh, utiliser, ben, euh, l'aventure va, va s'adapter euh, d'autant. Bon allez, on va, on va s'ouvrir ça, tranquille, un petit coup propre hein, pour pas abîmer, c'est pas à moi <rire> Bon, je découvre le jeu en, en même temps que vous hein. je me suis un petit peu renseigné quand même sur le contenu mais, mais sinon c'est de la vraie exclue bon comme d'habitude une belle boîte hein, de chez FFG toujours, euh, toujours autant de qualité dans l'emballage voilà on va se soulever ça avec la bulle d'air qui empêche d'ouvrir la boîte trop vite voilà allez je vais poser ça ici non on va le poser là c'est mieux Bon, eh ben qu'est-ce qu'on découvre bah ben tiens, déjà un petit livret euh, catalogue euh, de chez FFG, donc euh, bah, c'est propre, classique, avec, euh, avec euh, les, les anneaux, jeu bien connu, c'est bien, je trouve de mettre un petit peu, un petit peu de, de, de publicité sur, euh, sur euh, les autres jeux, ça permet d'ouvrir un petit peu son, ses possibilités, on voit qu'il y a Aurora Arkham, tiens j'en parlerai d'ailleurs sur ma page, le trône de fer, euh, voilà, bon. Hein, tiens, euh, la force est de, de destinée. Ça, je vais en parler également, sans aucun doute, dans euh, Pierre O. La suite, euh, donc, un livret d'apprentissage. Bon, bah, ça, c'est un grand, grand, grand classique. Hein, le double livret de, de chez FFG, toujours la même chose. Le livret d'apprentissage qui va vous permettre, en fait, de découvrir le jeu, d'apprendre le jeu avec l'intégralité des pions qui sont disponibles et des cartes. Euh, là, ici, vous avez euh, la mise en place hein, qui vous est proposée. Donc, vous verrez, hein, c'est un jeu avec un système de tuiles. Et puis, on va euh, découvrir le jeu au fur et à mesure de la partie. Donc, ça donne un, un effet un petit peu rôliste et puis un effet un peu cliffhanger vraiment, euh, vraiment sympa. Bien sûr, euh, le livret est intégralement euh, en français, euh, tout en couleur. Euh, bon, c'est un livret qui permet vraiment de, de, de prendre en main euh, le jeu et euh, de se faire une idée assez rapide au niveau des parties. C'est classique, c'est classique, c'est FFG, voilà. Donc Ensuite, on a le guide de référence hein, qui est également un grand classique maintenant de chez FFG qui n'est ni plus ni moins qu'une indexation hein, qui va vous, vous reporter pour comprendre hein, par exemple, comment ça se passe quand je suis tué, euh, je viens, je lis la partie texte qui m'intéresse, l'XP, comment ça se passe au niveau de l'XP. Voilà, euh, c'est un grand classique. Quand on a lu le livre d'apprentissage, après on essaye quasiment d'utiliser plus que ce guide de référence puisque normalement il vous apporte toutes les réponses euh, d'un point bien précis euh, de la partie que vous auriez besoin d'aborder. Donc au niveau euh, des jetons, hein, on, a, on a plusieurs choses, on a d'abord les caps, hein, dont je vous rappelle que c'est la, la, la, euh, la monnaie du jeu, on a les pions euh, spéciales, donc spécial en fait hein, c'est le, le, le petit poignet, le truc que vous portez au poignet qui vous permet de développer vos capacités, votre force, votre intelligence, toutes ces choses là, euh, et puis ensuite ben, on va retrouver euh, les tuiles hein, du jeu depuis lesquelles on va starter euh, la partie où, où on doit euh, passer. Euh, il faut savoir qu'en fait elles ont des couleurs, hein, donc il y a les qui sont plutôt normalement découvrent du simple et puis du rouge qui vont découvrir des zones beaucoup plus dangereuses qu'on va on va on va retourner en fait les tuiles au fur et à mesure du jeu on va retrouver également ben, des ensembles de pions notamment les pions des personnages hein, ça c'est le pion des personnages que l'on va mettre euh, sur sur le bracelet spécial voilà donc il ya quand même c'est quand même assez fourni hein, en matériel comme vous pouvez le constater donc le jeu vous propose en fait euh, de gérer votre personnage avec le Pip-Boy, hein, euh, ce qu'on porte normalement au, au poignet. Donc on va utiliser cette partie là et qu'on va, on va, on va créer le peep boy Et ici là on a en fait le niveau de vie, donc ça c'est votre niveau de radiation et ça c'est votre niveau de vie. Et bien entendu au fur et à mesure de la partie en fait votre niveau de radiation il va, il va progresser. Et euh, votre niveau de vie, en fonction de vos rencontres, mauvaises rencontres, lui, il va baisser. Et bien entendu, lorsque votre niveau de vie rencontre votre niveau de radiation, eh bien, la partie est terminée pour vous. Donc votre Peep Boy en fait vous allez vous allez le constituer, hein, vous allez le construire, et vous allez avoir donc la notion spéciale hein, euh, qui va vous permettre d'augmenter votre niveau, puisque vous allez monter en XP, et plus vous montez en XP, plus vous allez pouvoir débloquer euh, des lettres. Euh, donc euh, les lettres de spécial, hein, le S pour la force, hein, Strange, le P pour la perception, le E pour l'endurance, euh, le C pour le charisme, le I pour l'intelligence, le A pour l'agilité et le L pour euh, l'uck. Euh, c'est-à-dire la chance en fait. Et donc, eh ben, comme ce sont des parties qui sont extrêmement scénarisées et qui doivent se suivre les unes derrière les autres, plus vous augmentez en fait en XP, plus vous reportez cet XP et ce déblocage de capacité dans les parties qui vont suivre. Allez, on va regarder les cartes et puis on va commencer avec les cartes d'intrigue. Alors qu'est-ce que c'est que ces cartes d'intrigue euh, bah c'est un peu en fait euh, des cartes d'objectif. en fait, euh, ce sont des cartes qui vont vous donner de la renommée notamment et euh, en fonction euh, de ce qui est inscrit dessus et de l'objectif qui est inscrit dessus lorsque vous l'aurez euh, rempli lorsque vous aurez atteint cet objectif et eh bien vous allez gagner de la renommée et plus vous avez de renommée plus euh, plus ben, vous avez de points pour remporter la partie ici là vous avez un petit numéro hein, qui correspond euh, euh, à la carte si elle doit être présente si vous jouez tout seul euh, ou, ou en multi hein. s'il y a un petit 1 c'est une carte qui est alignée lorsqu'il y a une partie tout seul euh, s'il y a un petit 2 c'est de 1 à 2 joueurs et et puis, et puis plus, plus le chiffre grandit, plus il y a des joueurs euh, présents. Donc là, on va voir euh, les cartes spéciales, les cartes qui apportent un petit peu d'XP, en fait. Elles sont reconnaissables par euh, l'ordo avec le petit boy dessus. Euh, donc ce sont des cartes vertes. Et en, en fait, on va retrouver euh, des aptitudes hein, euh, dessus. Et notamment, euh, pouvoir euh, retrouver en fait les lettres qui correspondent au texte spécial. Ici hein, on, a, on, on a le S, donc c'est une carte que je ne pourrais obtenir qu'avec le strong, euh, avec la force euh, en l'occurrence. Euh, ensuite euh, ici on, on, on va se retrouver avec, avec le P, euh, le E hein, pour, pour, pour, pour l'endurance et donc c'est des cartes que je vais euh, débloquer au fur et à mesure de, de mon XP, plus j'ai de l'XP, plus je parcours le mot spécial et plus en fait je débloque des cartes d'amélioration. Alors ensuite, euh, on va regarder les cartes des, des, des personnages. Puisque en fait chaque personnage a sa carte, hein, puisqu'en fait chaque personnage a sa spécificité. Euh, vous allez poser cette carte à côté de votre Pit Boy et vous allez lire en fait la description qu'il y a sur la carte. Et ce sont en fait des avantages qui sont liés à votre personnage, des capacités spéciales qu que possède celui-ci. Donc là, ici, on va retrouver euh, les atouts uniques. Alors, les atouts uniques, en fait, ce sont des améliorations que vous allez pouvoir équiper. Euh, on retrouve les armures, hein, notamment les armures du jeu, hein, la première et la, et la deuxième armure. Donc, vous allez en fait les disposer euh, sur votre Pit Boy et en fait, sur votre P-Boy, vous avez des logos euh, tels euh, en fait, une main, par exemple, ou, euh, ou un blouson. Et donc, vous ne pouvez vous équiper que d'une seule main ou euh, qu'une seule carte qui correspond à un blouson ou à une armure euh, intégrale. Et puis ensuite, bah, ça va vous apporter euh, des améliorations. Et normalement, c'est le seul genre de choses que vous allez réussir à, à stuffer euh, sur le terrain. Donc, c'est assez intéressant. On retrouve d'ailleurs le chien, le célèbre compagnon de Fallout 4. Et donc là on a les cartes qui sont les plus représentées, ce sont en fait les cartes des, euh, des butins. Donc en fait, c'est les cartes de loot, hein, c'est ce que vous allez récupérer euh, sur le terrain. Vous ne pouvez vous équiper euh, que de trois euh, de ces améliorations-là euh, en même temps. Hein, donc on retrouve euh, des couteaux, on retrouve euh, des seringues pour, euh, pour se soigner. Euh, donc voilà, c'est toutes des choses que vous allez ramasser euh, sur le terrain, en tout cas sur les tuiles, que vous allez découvrir. En fait, en fonction des conditions de la tuile, vous allez, vous allez trouver euh, du loot présent. Allez, on va regarder quelque chose d'assez intéressant, ce sont en fait euh, les cartes euh, de scénario. Donc ça c'est vraiment euh, très très très bien fait. Puisqu'en fait en fonction du scénario que vous allez jouer, vous allez avoir une carte qui va regrouper l'intégralité des informations. Vous avez les conditions de victoire, vous avez le titre et puis vous allez retrouver notamment euh, les conditions de déploiement. Donc c'est la façon dont vous allez positionner en fait euh, vos tuiles euh, sur le plateau. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez tirer autant de tuiles vertes nécessaires et autant de tuiles rouges qu'il faut, vous allez les mélanger puis ensuite vous allez les redisposer exactement comme c'est représenté sur la carte. Alors vous avez quand même des tuiles qui sont visibles, hein. c'est votre tuile de départ, sans souvent une tuile au milieu qui est un passage obligé. Et puis, et puis ensuite vous avez la tuile d'arrivée, et puis de l'autre côté vous avez la définition des protagonistes qui doivent être présents au cours de la partie. Donc ça c'est vraiment, vraiment un atout du jeu, c'est très clair et très rapide à utiliser. Bon, ensuite on a euh, les, les, les pions, hein. les pions et surtout les dés, attention les dés sont spécifiques. Au niveau des pions vous avez de quoi marquer votre santé, marquer votre radioactivité et puis euh, marquer euh, votre XP. Donc c'est un peu comme dans Zombicide, hein. vous avez une réglette et puis vous vous faites déplacer en fonction de votre vie. Donc là on a les cartes de quête, donc ça c'est très très intéressant. Euh, ce sont les cartes qui sont les plus représentées dans le jeu, hein. il y en a à peu près une centaine. C'est un peu elles qui, en se révélant, euh, vont générer en fait, l'histoire en fait, hein, du jeu. Euh, à l'intérieur de la carte, en fait, vous avez une situation qui vous est expliquée, et puis euh, elle possède deux conditions. Deux conditions, vous avez la possibilité de les jouer en fait de deux façons différentes, hein, soit avec la condition 1, soit avec la condition 2. Si j'ai bien compris, hein, vous pourrez me corriger en fonction de, de, de votre propre expérience. Et puis en fonction en fait, de ce que vous décidez de jouer, eh ben, vous avez évidemment une difficulté qui est différente, mais également bah, forcément vous allez avoir euh, des retours euh, qui seront plus importants si vous prenez euh, plus de risques. Donc ça, c'est une grosse composante du jeu. Hein. Bon, vous avez quand même une centaine de cartes de présente. Et euh, bah, ça va générer euh, des cliffhangers, euh, des retournements de situation. Et puis, c'est surtout ça qui va conditionner euh, le fait que, euh, que, que votre partie va être différente euh, d'une fois à une autre. Hein, c'est un, un système de deck, en fait. Hein. Et donc, ce système de deck induit que euh, la partie peut évoluer dans le temps. Allez, on termine avec les les figurines hein, avec euh, bah, la première, le ghoul. Euh, moi c'est mon préféré euh, des, euh, des figurines qui sont présentes alors c'est des monoblocs hein, ce sont tous des monoblocs quelle que soit la taille contrairement à Doom où il y avait un petit peu de montage là ce sont des monoblocs, on a quand même beaucoup de détails je ne suis pas très très friand des grosses armes comme ça, j'aurais préféré un petit peu de finesse, mais euh, ce ghoul pour moi c'est euh, la figurine, euh, c'est sans aucun doute le personnage que je, que je jouerais euh, d'un point de vue euh, purement, mais alors vraiment purement esthétique. On poursuit avec la demoiselle, hein, euh, bon voilà c'est pas ma préférée, mais elle a un petit style avec, euh, avec sa casquette par-dessus, euh, par euh, avec le capuchon par-dessus. Plutôt, euh, plutôt sympa, une belle pose, et puis ce que j'aime beaucoup, c'est son fusil avec, euh, avec trois canons. Euh, ça, c'est plutôt prometteur. En tout cas, elle a l'air d'être sûre d'elle et de, et de savoir ce qu'elle veut, la demoiselle. Euh, je trouve qu'au niveau, au niveau de la sculpture, hein, en général, euh, on a quand même des pièces qui sont euh, extrêmement raisonnables. Euh, on est quand même sur un jeu de jeu de plateau euh, avec une finition euh, qui est au-dessus de la moyenne. Bon, le héros, si tant est qu'il puisse y avoir un héros dans Fallout, en tout cas le personnage central du jeu vidéo, avec son fusil, avec son équipement bien spécifique, avec son épaulette, hein, c'est celui qui a, qui a permis de faire la promotion du jeu, hein, c'est celui qu'on voit beaucoup, qu'on a beaucoup vu dans les bandes annonces en compagnie du berger allemand. Euh, une position assez simple, hein, on voit son pit-boy au bras, euh, bien sculpté, euh, pas mal de détails. Euh, bon, moi je suis pas un grand fan des héros, donc je pense pas que c'est sur lui que, que mon cœur penchera, mais euh, la pièce est vraiment, vraiment sympa. Bon, évidemment, si vous voulez jouer un petit peu gros Bill, alors il y, y a pire que lui, hein, mais euh, le personnage en armure, très, très, très, très, très, très belle figurine. Une petite inspiration euh, Star Wars. Il hein. faut quand même reconnaître que le casque, euh, les gens de Bethesda n'ont pas fait preuve de beaucoup d'originalité. Mais voilà, on a quand même une figurine qui est super sympa, bien massive, bien mastoc. J'aurais aimé qu'il soit légèrement plus grand. c'est pas le cas. En même temps, c'est juste une exo-armure. Donc normalement, c'est un humain classique qui est à l'intérieur. Euh, voilà, plutôt réussi. Attention, il y aura quand même un petit peu de débardage à faire, tant sur celle-ci que sur certaines autres. Et surtout du redressement d'armes avec, euh, avec un petit coup de. de... De, de ses cheveux, hein. vous chauffez la figurine et vous vous redressez un petit peu, mais il n'y a, a rien de critique, hein. vraiment rien de critique. Et voilà le dernier personnage, hein. donc cette espèce de grand géant avec, euh, avec son style un peu, un peu tribal, euh, moi je le trouve super sympa aussi, il y a beaucoup de détails hein, sur cette figurine, je trouve qu'il a une pose absolument superbe, il a un visage qui est vraiment bien défini et au niveau peinture ça va être un régal, N'oubliez pas, hein, le la vie c'est la vie. Alors après, c'est des figurines, c'est des figurines de plateau. C'est pas nécessaire de les peindre, mais c'est toujours plus agréable de jouer avec des personnages qui sont qui sont personnalisés. Et là, en l'occurrence, je pense qu'au niveau de la peinture, il y a vraiment moyen de s'exprimer. C'est des figurines où, où la qualité y est et où les sculpteurs ont fait preuve quand même de pas mal d'inspiration. Donc bravo bravo à FFG pour cette pour ce portage. Voilà, j'espère que ce Unbox vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la proposition de FFG. On est à mi-chemin entre le jeu de plateau et le jeu de rôle. Moi, c'est vrai que ça m'attire pas mal. Ce que j'aime beaucoup, c'est la possibilité de jouer à un joueur. C'est toujours très intéressant parce qu'on est pas mal, pas mal isolé. Quoi qu'il en soit, c'est une belle promesse. Donc, je rappelle que le jeu sort fin août. Et puis, bah, si vous voulez vous le procurer, je vous conseille pour les gens qui sont dans les Yvelines, d'aller faire un petit tour à Tofopolis sur Poissy, et moi, en passant, je le remercie vivement. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et s'il si est radioactif, ben, ça passe encore mieux. Allez, ciao, bye bye